J'espère que vous êtes tous super ma bien aujourd'hui pour la vidéo comme les deux Parce que je n'ai pas d'amis Aujourd'hui les amis on est sur KFACTION V2 Pour la présentation des Spoils Numéro 3 les amis 1, 2, 3, 4 Pardon, pardon, pardon les amis Je voulais dire 3 parce que Aujourd'hui les amis c'est la présentation des plugins Des nouveautés euh, in-game Donc niveau de nos plugins Donc les grosses nouveautés de cette version Comme on peut bien le dire Donc on va commencer par un des systèmes les plus euh, complexes et ensuite, on va euh, avancer au fur et à mesure. Vous me suivez? Je vous me suis. Donc, on a un nouveau système de Blueprint. Qu'est-ce que c'est euh, un Blueprint? Euh, c'est un papier, une recette qu'on va devoir apprendre. Par exemple, vous allez devoir trouver les euh, Blueprints dans, euh, dans les events, dans les votes. Ça va être surtout les votes. Les, les votes, vous allez avoir une grosse pourcent de chance de les trouver dans les votes, etc. Donc, qu'est-ce que c'est une recette? Ça va être, par exemple, à la place de voir sur la carte ici on voit le spawn sur la carte ça va être par exemple ça va être l'image des bottes en volcanite donc sur votre carte vous allez voir des bottes en volcanite si c'est les bottes en volcanite si c'est le plastron les jambières ou le casque avec ces papiers bleus là les papiers vont être bleus je, je, vous allez voir les textures c'est juste que c'est pas finalisé encore mais c'est bien terminé ensuite vous allez avoir la, la table de de, de recherche. Donc ça, on va la poser comme si c'était une table de recherche. On fait le genre que c'est une table de recherche. Si vous avez 4 volcanites, vous avez envie de crafter des bottes en volcanite vous allez ici, vous allez être incapable de les crafter parce que vous n'avez pas la recette. Moi, comme vous voyez, j'ai la recette, je les ai appris Donc je peux les crafter parce que j'ai pris ma, mon papier bleu que j'avais, j'ai été dans une table de recherche et j'ai les recherché quand vous ne l'avez pas recherché, vous êtes impossible, c'est impossible de le crafter, quoi. Donc, en gros, pour cette version, vous allez devoir avoir besoin des 4 recettes pour crafter les armures en volcanique. Certes, les volcans vont être un peu plus simples, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de points de spawn, il y aura un peu plus, je pense que ça va être 5-6 volcaniques par volcan, à la place de 3-4, comme la dernière version. Euh, un petit peu plus, peu plus facile, mais vous allez pouvoir... Euh, avoir les armures plus difficilement, donc c'est plus difficile d'avoir les armures et ça donne un petit challenge quand même. Comme je l'ai dit, la table de recherche et euh, les blueprints, c'est trouvable dans les events, la table de recherche ça va être craftable, mais bon, voilà, vous avez compris. Ensuite, on a rajouté un petit... Euh, si vous avez des questions pour le système de blueprint, ne vous pas, je vais faire une vidéo juste pour vous expliquer ça quand il va être 100% terminé. Là, il n'est pas 100% terminé, il nous reste des petits trucs à terminer euh, dans le plugin, mais j'avais quand même envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui. On a rajouté un slash option pour désactiver certains messages, donc désactiver les messages de mort, activer les messages de mort, activer désactiver les messages du jackpot, les messages de la slot machine, les messages du temple et euh, les messages des enchères. Je sais pas pourquoi c'est marqué HDV, mais c'est censé être les enchères. Ça va être corrigé. Donc on va commencer directement par euh, les inventories. Les trucs d'inventaire, c'est quoi Quand vous allez mourir, vous allez avoir des idées. En faisant My ID, vous allez avoir... Chacun d'entre vous aura une idée de joueur. Donc, vous allez avoir une, une idée pour votre inventaire et votre chest. Donc, vous allez avoir tout le temps une virgule entre chaque. Donc, comme on peut voir. Mais mon inventaire 2, c'est mon chest. Mon inventaire 1, c'est mon vrai inventaire. Ça sauvegarde les deux à chaque fois que vous mourrez. Ouh, je sais pas si ça se dit vraiment, mais bon, vous avez compris. Donc, quand vous allez, euh, vous avez un problème... Hey Excusez-moi, je suis super fatigué, genre super tard le soir. Quand vous mourrez et que vous avez, je sais pas, vous êtes fait dite d'OS, peu importe la raison que vous êtes mort, vous allez voir un modérateur, vous lui donnez ce, ce numéro-là et lui, va pouvoir vous rembourser la totalité de ce que vous aviez sur vous au moment de votre mort. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc je vous conseille de ne pas le désactiver, c'est quand même assez, assez important euh, pour, euh, pour vous. Sinon, euh, sinon, les messages que ça désactive, c'est les messages comme... Attendez... Euh, ceci, ça désactive ça. ça, ça. serveur est mort, ça va vous dire ça. Genre votre, votre mort, vous êtes mort, votre numéro d'inventaire est un. Ça vous pouvez le désactiver, mais ça, vous faites la commande My Heidi et vous allez pouvoir le trouver, comme je viens de faire. Euh, niveau du, euh, du jackpot, euh, on va en parler vite fait du jackpot. Donc le jackpot, c'est un nouveau truc. Donc, on peut voir qu'en ce moment, il y a un participant pour la somme de 2000. On va mettre quelques trucs dedans. Euh, voilà, on peut voir nos chances maintenant que vous avez. Donc, moi j'ai 55%, Itwix, e il a 2%, euh, il a l'autre moitié du pourcentage. Par exemple, regardez, j'ai 60%, il y a 40%. On va force le jackpot. Donc, jackpot euh, force, si c'est bien ça. Et on va pouvoir voir, euh, j'ai gagné. Attends. Non, c'est bon, ça tourne, ça tourne. Donc là, il n'y a pas les têtes encore, mais il y aura une animation avec encore euh, des meilleurs trucs, des trucs comme ça. Euh, pour l'instant les têtes, ils bug, mais il y aura une animation avec des, des trucs un peu mieux. Euh, L'animation n'est pas, pas encore finalisée. Mais bon, vous allez voir, ça va être énorme. Et là, on peut voir, euh, icon's a gagné le trait avec 60% de chance de gagner. Vous avez gagné 5000$. Et là, quand je regarde ma balance, on voit que 5000$ ont été ajoutés à mon compte. Parfait. Et voilà. Ensuite, euh, pour revenir aux options, vu qu'on c'est dans ça qu'on est quand nous étions, la slot machine est de retour donc bon les items n'ont pas été encore changé, mais en gros maintenant vous allez pouvoir encore dépenser de l'argent pour essayer d'avoir de la chance donc on va se donner un peu euh, d'argent on va se donner tiens, un peu d'argent un petit peu quand même les amis la slot machine est de retour, elle va, être, elle va coûter beaucoup moins cher et les loot vont être un peu moins cheat, parce que les loot en ce moment ils sont quand même vachement cheat. donc c'est une slot machine comme ça, ça tourne et puis vous avez de la chance d'obtenir euh, des récompenses c'est quand même assez difficile donc euh, on va baisser le prix, c'est sûr à 100% que le prix va être baissé et puis, oh, c'était proche celle-là. Le prix va être baissé ça va être genre peut-être 5000$ pour une slot, des trucs comme ça. Puis les récompenses vont être un peu plus euh, variées. Donc, pour l'instant, vous voyez, c'est 1 500 000 casque et bottes Pekatu 3, 5 volcanettes. Les... Ça va être ça, c'était pour Halloween, ça va être modifié. Ensuite, dans les options, on avait quoi? On avait le temple, donc désactiver les messages du temple. En ce moment, je ne les verrai plus, mais si je vais dans le... Dans ça, c'est pour le chat des fondateurs, le chat des, du temple. Vous allez pouvoir avoir un chat spécial que pour le temple, ce que vous allez pouvoir voir. Et pour toutes les gens qui déco combo vous allez pouvoir... Je ne sais pas si on va les permettre ça, mais bon, voilà. Vous avez aussi le chat avec toutes les informations si vous cherchez un lien. Il y a plein de chats qui vont se créer, plein de trucs comme ça, ça va être cool. On va faire un truc stylé avec ce genre de, de mode-là. Ensuite, euh, le dernier truc qui était sur la liste, c'était les enchères. Donc, on va en venir euh, un peu plus tard aux enchères. Mais vous allez voir, vous pouvez désactiver les messages ou les activer des enchères. Ensuite, la caverne. C'est quoi la caverne? C'est un système euh, de mine automatique un peu différent. Donc, c'est euh, une mine qui, est, qui va être créée. Euh, J'ai juste pas mis sur le serveur, mais elle est déjà créé, c'est une mine et que vous allez avoir un warp à l'intérieur et quand la caverne va se reset, il va avoir exemple 5 minerais de euh, Epidote, euh, 25 d'Energid, etc. dans un truc vous allez pouvoir miner tout tout tout tout tout tout tout tout, tout et les trouver, donc c'est un peu comme, euh, je sais pas si vous vous souvenez sur ce qu'est le PEP dans le monde, euh, dans le serveur minage où ce que vous aviez des mines, euh, où ce que vous pouviez aller miner où ce que vous, vous miniez de la stone et puis derrière la stone il se cachait d'autres trucs c'est un peu le, le même dans le même concept Sauf que vous allez avoir un scoreboard avec... Euh, le nombre de minerais qui reste, donc par exemple ça va vous dire il reste 5 épidotes, il reste 2 volcanites il reste euh, 24 diamants, des trucs comme ça donc ça va vous tenir au courant et quand la mine va être vide, à chaque, je sais pas, 30 minutes peut-être, elle va se reset, ou un truc comme ça donc vous allez pouvoir faire ça on, on hésite entre, soit mettre ce système-là ou faire un serveur minage, donc un serveur minage tout le monde en fait maintenant, donc Everfight en a fait un, euh, tout le monde en a comme SkillPAP, etc, on s'est dit que bof, ça ne valait peut-être pas le coup de le faire je vous demande quand même la question, répondez-moi dans les commentaires les amis avec votre idée là-dessus, non, on regarde notre système qu'on a développé en ce moment qui s'appelle la caverne. C'est une grosse mine. Vous allez voir, c'est vraiment cool. C'est une grosse mine qui est minable de partout. Toute la stone est minable à l'intérieur de celle-ci. Tous les blocs sont minables. Vous arrivez, vous pouvez tout miner. Et récupérez tout dans votre inventaire. Vous partez du Warp et puis vous avez tout ça chez vous. Il n'y a pas de PvP bien entendu, parce que sinon, ça serait un peu trop cheaté. Donc, soit ça, vous voulez ce système-là, ou vous voulez euh, une, un serveur minage, que dans notre lobby, on mettra un serveur juste pour éliminer, puisque vous allez pouvoir récupérer avec le, le mailbox vos, euh, vos items. Donc, voilà. Soit ça ou ça, vous me le dites. Ensuite, on a un nouveau système de spawner. Donc, vous nous étiez beaucoup à nous le demander. On a un nouveau système de spawner, donc, assez précis. Donc, c'est très simple. C'est comme ça, maintenant. Vous pouvez toujours upgrade votre spawner au niveau 5, si vous en avez envie. vous avez envie, vous passez de 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait spawn plus rapidement les mobs. Quand vous cassez votre spawner, parfois, par exemple, cette fois-ci, vous cassez votre spawner, je le casse, il, il ne tombe pas par terre, il retourne directement dans votre truc. Et si vous le reposez avec des niveaux, si vous étiez niveau 5, il est toujours au niveau 5. Donc, l'argent que vous dépensez dans vos spawners, spawner ne servira pas plus à, genre il sera pas perdu quoi. vous allez pouvoir toujours garder vos spawners à golem, vos spawners à peu importe que vous avez amélioré, vous allez pouvoir les euh, laisser ce niveau là, donc comme vous avez vu moi je l'avais mis niveau 5, je l'ai reçu niveau 5 vous allez pouvoir avoir jusqu'à une limite de 7 spawner. si vous dépassez cette limite là de spawner, malheureusement ils vont pas afficher ou peut-être qu'il y aura une autre page qu'on va faire dans le futur mais pour l'instant ils s'affichent pas donc voilà, pour l'instant je me suis dit que je pensais pas, que... je pense que personne va acheter autant de spawners sur la boutique ou sur le shop in game, dans le slash shop qui n'est pas encore configuré, mais bon, je pense pas qu'il y ait personne qui va acheter autant de, euh, de trucs. Donc euh, voilà. Ensuite, les 6 enchères. C'est un peu spécial cette fois-ci. Parce que c'est vous les joueurs. Les 18, euh, 18 je crois que c'est. Euh, 18 personnes vont pouvoir mettre des enchères. Donc par exemple, je vais vous montrer un petit exemple euh, tout con. Je veux mettre un enchère. Je fais enchère add. Euh, je sais plus c'est quoi exactement la commande. Je crois que c'est ça. Euh, mon enchère a été mis, Donc j'ai ajouté un item. Le prix de départ est de 500. Il euh, y a 30 minutes et les gens peuvent parier sur mon item. Et après les 30 minutes, je reçois l'argent. Et le joueur qui a mis la dernière mise euh, va gagner euh, l'item. Donc par exemple, je sais pas, vous avez envie de faire un petit... Euh je sais pas, vous avez un item pas trop, ch pas trop cher en épidote, vous vous dites, ouais, eh ben, je pense que mon item en épidote, il peut vraiment partir bien. Donc, vous faites, vous faites slash en chair, vous mettez votre item, vous le mettez encore, vous faites juste slash en chair, add, ça se rajoute. Oh, je vois, moi, j'en ai déjà mis une, mais attends, on va demander à Itwix, euh s'il est là. Twix t'es là, je pense pas qu'il soit là, mais, euh, si jamais il y a quelqu'un, peut-être, qu'il pourra euh, nous répondre le petit coquin. Euh... Donc, dans tous les cas, lui, il peut aussi réajouter un enchère jusqu'à temps que la limite soit faite. Et puis, quand qu un enchère se termine, par exemple, quand l'enchère est terminée ici et qu'il n'y a personne qui a parié dessus, ben, vous, retrouvez, vous allez retrouver votre item dans votre mailbox ou maintenant qui est disponible à l'HDV. Quand vous faites HDV, vous avez euh, votre mailbox et c'est marqué, marqué le nombre d'items que vous avez dessus. Ou si un item qui est en, un truc qui est assez intéressant maintenant, c'est que vous pouvez ch euh, ch chercher quelque chose. Vous pouvez plutôt euh, 1000. On va faire un ajout de... 100, on va faire un ajout de 10 000, euh, on va faire un ajout de 10 je pense qu'on peut pas, oui on peut, et puis 10 on peut le ouais, ok. Parfait, j'ai mis plusieurs items de le même truc, je pourrais maintenant, on peut maintenant les chercher dans le bon ordre. Donc, euh, comme on peut voir là, c'est la date du, euh, c'est du, du plus c'est du, du plus récent au plus ancien. Si nous allons dans recherche, rechercher par... Euh, je sais pas moi, euh, wood ok. On va mettre wood ok. Il y en a pas. Ok, je sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle comment On clique dessus au pire. Je pense qu'on peut cliquer dessus. Euh, ah non, c'est moi qui l'ai mis. Fuck Mais en gros, vous allez avoir deux boutons. Ça va être un, ça va être trier les meilleures offres ou trier les pires offres. Donc vous allez pouvoir acheter les meilleures offres ou trier, dans le fond, les, les, les, les pires quoi. Je <rire> pense pas qu'il y a personne qui va acheter la pire off, Mais on a quand même mis deux boutons où ce que vous allez pouvoir trier. Donc c'est quand même assez intéressant. Ensuite, il euh, y a un autre truc qui est aussi assez intéressant. C'est euh, le bottle euh, XP. Donc, attendez. XP, give, icons... Euh 100 000, bon, ok. Maintenant, avant vous pouvez vous faisiez slash bottle XP comme ça, ça vous mettait le niveau exact, 73 que vous avez. Maintenant, il y a un truc qui est quand même assez intéressant, c'est que vous pouvez mettre un nombre. Donc, par exemple, vous voulez des bouteilles à 10, vous pouvez faire plein de bouteilles à 10 et, par exemple, vous ne pouvez pas les stacker. Ah oui, vous pouvez les stacker. Je ne sais pas ce que je raconte, désolé. Vous pouvez les stacker et puis voilà, vous avez plein de bouteilles à 10. Et vous les remettez, ça reste le même montant. Donc, ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez vous-même choisir euh, votre truc. Donc, ça, c'était intéressant. Je vous ai parlé des slots, je vous ai parlé de la mailbox qui est dans l'HDV. Je vous ai parlé des blueprints, je vous ai parlé de pas mal de trucs. Il y aura aussi énormément euh, de choses qui vont euh, arriver. Ça, c'était que le début. Um, ok, attends, on va voir. OP et Twix. Uh, ok, tu vas mettre un item HDV, uh, s'il vous plaît, uh, deux fois le même item. Donc, on va juste voir à prix uh, différent. Donc voilà, on va juste euh, voir qu ce qu'il va le faire, je vais juste vous montrer les deux petits boutons, voilà, comme ça, c'est pas quelque chose de très intéressant, mais euh, bon, c'est quand même quelque chose de cool à savoir. Donc, euh, il y a plusieurs aussi autres trucs que je vais vous sortir plus tard, pour l'instant, comme vous devez vous en douter les amis, on est à la création du serveur, on est encore loin du, euh, du truc, mais... Euh, on va vous dévoiler la date le 1er janvier, on va vous dévoiler une date euh, de sortie du serveur. Si la vidéo vous a fait plaisir les amis, partagez-le à tous vos amis, dans les commentaires, dans la personne qui me laisse, euh, peu importe le comment un commentaire avec son pseudo seulement, puis juste nous dire genre, bonne chance ou un truc comme ça, genre pour l'ouverture, et eh bien euh, vous allez pouvoir gagner à un grade suprême, donc un grade à 9,50€. Lors de l'ouverture pour toute la version. Donc c'est quand même assez intéressant. Euh, le grand suprême pour toute la version. Je vais choisir une personne au hasard qui va être annoncée dans ma prochaine vidéo spoiler Dans la prochaine vidéo spoiler ça va être quelque chose d'assez particulier. Ça va être plus basé sur l'économie. Donc ça va être vraiment l'économie qu'on va euh, regarder ensemble. C'est quelque chose qui va être quand même assez intéressant. Parce que je vais vous parler de nouveautés au niveau du classement faction. Qui va vous être euh, quand même vachement euh, intéressante. Donc comme vous voyez, chercher une meilleure offre. On peut voir la meilleure offre, bon pour l'instant c'est bon, c'est un bloc, donc voilà, mais vous avez compris, on peut chercher la meilleure offre d'un bloc, ou euh, ainsi de suite, euh, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi les amis. on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Icons, n'oubliez pas de partager la vidéo, like la vidéo, s'abonner euh, à ma chaîne YouTube, euh, activer la notification, et puis voilà, je vous dis à bientôt, le 1er janvier on vous dévoile la date de CoFaction V2, je vous aime, c'était Icons, ciao ciao